Oui je sais, on pourrait me prendre pour un quelconque avatar de bas étage. Mais détrompe-toi. Tu pourrais être le premier surpris. Je ne te dirai que ça. Pour le reste, méfie-toi des apparences. Alors voilà un conseil, fais-toi plaisir et offre à tes yeux un peu de couleur, un poil de découverte ou un peu d'oxygène ou neurone qui se meurt d'ennui. Ça ne te rapportera rien, si ce n'est peut-être le goût de découvrir tel ou tel artiste dont personne ne t'a jamais parlé. Après tout. Le plus grand défaut de l'homme. N'est-ce pas sa curiosité Bien, c'est pas que je m'ennuie, mais il faut que j'y retourne. Si tu veux savoir ce qu'on te prépare, abonne-toi et attends la publication du premier opus. J'espère que ce voyage et ces mystères te plairont. Parce que moi, je ne suis ici que pour te servir.